La troisième épreuve, qui est l'entretien de motivation, peut paraître assez impressionnante et stressante. C'est pour cela que nous vous proposons aussi quelques astuces pour vous aider à passer l'épreuve sereinement. La première astuce, c'est de vous préparer, euh, de préparer quelques éléments euh, en amont. Il s'agit des éléments de votre CV, donc vos expériences professionnelles et vos centres d'intérêt. Par exemple, si vous dites que vous aimez la lecture, soyez prêt à défendre un ou deux livres de votre auteur préféré. Si vous aimez les voyages, vous devez être capable de raconter vos voyages. Il faut que vous soyez... C'est assez paradoxal, il faut que vous vous prépariez à être naturel lors de votre entretien de motivation. Il ne s'agit pas de lire un texte ou de passer un oral de français, mais il s'agit d'un dialogue entre vous et l'examinateur. N'hésitez pas à poser des questions, à relancer sur un autre sujet si vous pensez qu'il peut vous aider à faire la différence dans votre, dans votre entretien. Et si ça peut vous aider à ne pas stresser, l'examinateur est une personne qui travaille dans l'encadrement de l'école. Donc c'est une personne qui ne n'essaiera pas de vous stresser au contraire il est là pour échanger avec vous